Voilà, les problèmes techniques résolus, je vais pouvoir commencer. Alors, euh, moi je m'appelle Nicolas Relange, euh, je vais vous présenter une migration qu'on a effectuée euh, de PostgreSQL sous Linux, euh, il y a un ou deux ans. Euh, donc je travaille, dans, je suis développeur, mais je suis aussi responsable de développement chez un tout petit éditeur de logiciels qui est basé en Alsace. Et euh, notre domaine d'application, c'est l'usinage. Donc, euh, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui travaillent dans l'industrie ou euh, pour l'industrie. Levez la main. Euh, D'accord. <rire> bon, voilà. Alors, euh, je vais d'abord commencer par vous exposer le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette migration euh, Ensuite, euh, comment est-ce qu'on l'a faite Donc, les, euh, la démarche globale et puis après, rentrer un petit peu plus dans des détails techniques et enfin, euh, on a dû faire des changements a posteriori. Donc, euh, vous détaillez un petit peu quels sont les changements qu'on a fait à, suite à cette migration. Alors, pour ce... Voilà, on est au niveau industriel. Euh, plus précisément dans l'usinage. Donc, euh, là, il y a trois petites photos. La première, ça montre, euh, montre un site de production classique avec une série de machines d'usinage. En bas à gauche, vous avez une fraiseuse bon, voilà, qui euh, usine une pièce métallique, à droite il y a un tour, euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi le contrôle à droite du tour, il y a la commande numérique, et cette commande numérique là qui enregistre ce qui, euh, qui va être usiné, euh, on se branche dessus, donc ça sert aussi d'interface, et on va récupérer un maximum de données pour des usages de statistiques, de rapports, d'alarmes, etc. Je vais revenir, peu, je vais revenir dessus. Donc voilà, typiquement ce qu'on fait avec notre logiciel. Euh, on a des interfaces graphiques, donc on a en web, il y en a en desktop. Donc là, je vais mettre deux, deux petites captures de l'interface de, de, deux interfaces web qu'on a. Donc on a des données des machines euh, qui sont tirées des commandes numériques, donc ça peut être des données est-ce que la machine tourne, comment elle tourne, des paramètres de performance, et on, la, on les combine aussi avec des données utilisateurs. Euh, des données de RP, etc. Euh, donc, par exemple, quand c'est vert, la machine tourne, quand c'est jaune, la machine ne tourne pas. On a ça, c'est euh, basique. Euh, pour, euh, on a aussi des rapports et des alarmes si certains euh, paramètres sont, ne sont pas ceux qui sont attendus. Alors, l'historique. Euh, donc, avant que je rejoigne la société, euh, donc, on utilise quand même PostgreSQL depuis euh, un moment, 2001 mais l'usage au début était très basique, donc sous euh, sous Windows, les cité du Bourlan de C ⁇ et bon, alors soit sur PostgreSQL 7.1, il y avait que bon. euh, bon, Read Committee, je pense, et on avait une application qui était dédiée à encore un sous-domaine de l'usinage qui était euh, les moulistes, donc par exemple pour faire un moule de pare-choc. Et aujourd'hui, euh, voilà, le produit a un petit peu évolué. On est à PostgreSQL 9.3. Alors, euh, on utilise à la fois des transactions serialisables et read committed. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec euh, ces notions de transaction, euh, mais l'idée, c'est qu'on a un, pas mal de process, des transactions qui vont se faire dans des transactions. Et les transactions serialisables permettent euh, transa à la transaction d'être vraiment toute seule et de ne pas, pas avoir des... Euh, quand il y a deux transactions en même temps, que une transaction ne pollue pas finalement l'autre transaction. Alors que dans Read Committee, si on a une transaction, peut voir une don certaines données des autres transactions, ce qui, est un petit peu, euh, qui pourrait peut corrompre la, euh, la base de données dans certaines applications. Euh, après, l'environnement il a un, euh, un peu évolué. Euh, on est sur du C-Sharp.NET, du NiverNet pour la couche ORM, on a du web, on a encore du Borland C ⁇ on a alors, différentes technologies. Pour, euh, donc voilà maintenant on a Linux en plus de Windows et on a aussi on, devait, on, on voulait conquérir de nouveaux marchés donc notamment la production de série alors que les moules on faisait des pièces uniques, la production de série on a des quantités de pièces qui se répètent donc de nouveaux besoins, des nouvelles fonctionnalités à développer. Alors pourquoi la migration sous Linux euh, Déjà on voulait euh, enrichir nos, euh, nos interfaces et avoir beaucoup plus d'interfaces en quasi temps réel, donc ça nécessitait plus des nouvelles contraintes de on a de nouvelles contraintes de performance au niveau de la base de données. Euh, on voulait aussi gagner en flexibilité parce qu'avant on avait des euh, on voulait pouvoir supporter plus de types de machines par exemple, donc les euh, les effets sont qu'on a besoin d'une base de données plus volumineuse parce qu'on a des tables plus flexibles et on a aussi beaucoup plus de données qu'on stocke euh, on voulait travailler aussi sur effectivement, éviter les mauvaises surprises au niveau des données qu'on renvoie au client. Euh, donc euh, on est passé tant, autant que possible à des transactions réalisables. Euh, bon ça c'est une sécurité mais en fait c'est plutôt travailler sur euh, donc, les, euh, avoir des données non corrompues, dupliquées. Euh, bon, il y a aussi les backups qui jouent aussi là dessus. Euh, et mettre en place un outil de supervision euh, afin de pouvoir détecter les problèmes éventuels chez les clients avant que les, euh, euh, avant que les clients se plaignent. Donc euh, on a mis en place Nagios en même temps que la migration sous Linux. Euh, donc, et puis aussi permettre aussi des évolutions futures. Euh, par exemple, si on a des montées en charge, si on a besoin de mettre un système de réplication, on va pouvoir le faire, plus facilement en tout cas. Euh, donc la démarche choisie. Alors on pouvait certes essayer de se débrouiller par soi-même, euh, donc euh, prendre ce qu'on trouvait sur le web. Par contre, avec notre domaine d'application un peu particulier, donc je pense qu'on doit pouvoir trouver des ressources, par exemple pour un serveur web avec des données, hein, beaucoup de données en lecture et très peu en écriture. Mais nous on se retrouvait, on avait en plus beaucoup d'écriture, des flux de données qui arrivaient en permanence sur notre base de données qui devait être traitée. Donc, ce n'était pas forcément adapté à notre application. Et en même temps, on voulait des conseils sur du matériel. parce C'est qu vrai que le matériel, ce n'est quand même pas notre cœur de métier. Et aussi, comment, comment configurer tout ce système. Et aussi, un désir de monter en compétences. Donc, c'est vrai qu'on a, on a fait appel à une société de conseil spécialiste de PostgreSQL. Ça fait maintenant trois ans. Euh, bon, on a choisi. Je euh, pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein. Mais, euh, voilà. Mais on est très contents, en tout cas, du service euh, rendu. Euh, pour, le, donc pour le hardware, euh, on a opté d'abord pour des machines physiques. Euh, donc là, les configurations changent beaucoup en fonction des clients. Il euh, y a des petits clients qui ont juste une dizaine de machines jusqu'à une centaine de machines. Donc voilà, les, les configurations changent beaucoup. Euh, là, euh, au niveau de la RAM, l'idée c'est quand même de mettre le, la majorité de la base de données en mémoire vive. Euh, ce qui est un petit peu nouveau quand on vient juste d'ordinateur de bureau, c'est l'utilisation de contrôleurs de disques. Euh, donc, on fait on utilise de, deux fois deux disques en général en RAID 1. On n'a pas encore eu besoin d'utiliser RAID 10 euh, pour l'instant. Et très important pour justement, je parlais de la sécurisation des données, euh, pour euh, éviter des problèmes de données, utiliser un, un contrôleur de disques avec des... Euh, une batterie ou alors une mémoire flash. Alors, a priori, ce que j'ai cru voir, c'est que euh, les, bat les, euh, les batteries sont plus utilisées par euh, HP et flash par Dell. Bon. Mais, euh, pour les vitesses de disque dur, bon, euh, maintenant il n'y a plus trop de 10 000, euh, donc maintenant surtout du 15 000 tours par minute. Euh, pour le système d'exploitation, euh, j'avais déjà des affinités avec Debian, donc euh, on s'appelait plutôt Debian puis euh, Dalibo connaissait aussi bien. Euh, avec, on, a, on a aussi euh, LVM pour euh, pouvoir redimensionner si besoin, rajouter des disques, etc., euh, plus facilement les partitions. Euh, et au niveau, alors, au niveau de la configuration des disques, euh, donc on contrôle pas mal de choses sur Linux. Donc on a, déjà, on peut retirer la vérification du système de fichiers. Euh, on n'en a pas vraiment besoin euh, sous, euh, sous Postgres qui a ses propres mécanismes, euh, donc, euh, et, euh, on peut, il y a aussi un paramètre par défaut qu'il y a lorsqu'on monte un fichier en Next4 euh, on n'a pas besoin de, de stocker les, temps les, les heures d'accès donc on peut rajouter ça dans, le, dans les configurations de montage euh, En ce qui concerne le noyau alors ce qui est bien avec Linux c'est qu'on peut, peut assez facilement configurer le noyau et justement permettre à la base de données de se comporter au mieux donc d'abord il y a quelques paramètres qui permettent d'optimiser l'écriture euh, des caches disques afin qu'ils se fassent plus souvent et euh, qu'on ait euh, évité les, euh, les goulots d'étranglement en, en entrée-sortie euh, on diminue l'activité du swap et euh, on on va aussi euh, éviter que le, lorsqu'il y a des process qui utilisent trop de mémoire, qu'ils soient tués par le, le noyau et donner plus de mémoire justement à ces process-là. Euh, ça, c'est pour les euh, machines à multineux, pour éviter que. Bon, il y a des fonctionnalités de, du kernel qui sont contre-productives post sous Postgres. Et euh, le plus important peut-être, c'est pouvoir donner la possibilité. À PostgreSQL de pouvoir mettre sa base en, en mémoire vive. Donc là, je ne vous donne pas les valeurs et c'est un peu compliqué. Euh, mais il euh, y a une règle de calcul pour mettre les bonnes valeurs en fonction de la RAM. Au niveau de la configuration de PostgreSQL, euh, je ne mets pas tout, mais juste quelques paramètres qui me paraissent importants. Donc euh, les shared buffers, c'est bien de les adapter à la mémoire vive. Euh, le maintenance work même, je crois qu'on l'a un peu monté. Mais par contre, quand on a... Je vais revenir plus tard. Lorsqu'on a des périodes de maintenance, on la monte beaucoup. On l'a à plusieurs gigas. Pour que ça aille plus vite. Euh, ça, c'est pour euh, s'adapter au nombre de disques qu'on a en lecture simultanée. Donc si c'était les RAID 10, ça aurait été 4, je pense. Euh, là, c'est 2. Euh, les buffers euh, Donc ça, c'est parce qu'on a quand même de transactions il faut, euh, qui sont peut-être un peu longues. Je pense que ça suffit, mais... Je a priori on peut encore un peu la monter, euh, ça c'est pour euh, quand même gagner en performance au niveau des écritures disques et euh, ne pas écrire trop souvent mais en, tout en évitant les goulots d'étranglement sur, le, euh, sur les disques. Euh, ça c'est en considérant euh, qu'on a des bons disques classiques. Euh, à un moment donné, sous Windows, puisqu'on n'avait pas encore fait la migration, on avait utilisé des disques SSD, donc là, ça aurait été 1 un pour un disque SSD, c'est-à-dire que le disque SSD est aussi rapide en lecture séquentielle qu'en lecture aléatoire. Euh, puis on monte, voilà, ça aussi pour les, le query planning, on ajuste en fonction de la RAM. Et euh, on ralentit un peu le vacuum aussi pour, euh, pour augmenter les performances. Alors ce qui est intéressant aussi sous Linux, c'est les outils d'analyse de, de performance. Euh, donc on a, il y a tout un catalogue d'outils qu'on euh, qu a disponibilité donc euh, bah, peut-être un peu plus d'outils que sous, euh, sous Windows, donc euh, SAR euh, pour, euh, ça va stocker au, au cours du temps euh, certaines, euh, euh, des données au cours du temps des indicateurs de performance de, au niveau des disques par exemple au niveau des, euh, du CPU Uh, VMstat, iostat, top, iotop, uh, ces quatre outils-là, ils vont donner des, euh, des, indica des indicateurs de performance en temps réel. Uh, et alors des outils de diagnostic un peu plus poussés, mais alors vous les reconnaissez, là ils sont aussi sur la notion développée par Dalibo euh, pour, euh, en cas de problème, euh, euh, voilà comprendre qu quels quel paramètres il faut changer. Euh, donc on a un tout petit peu utilisé PG Badger Powa et OPM ça a l'air vraiment intéressant euh, donc, euh, je vais peut-être revenir, donc, on n'a pas encore vraiment utilisé mais voilà, ça, ils sont, en tout cas ils sont disponibles euh, alors suite à suite à cette migration sous Linux qu'est-ce qu'on a constaté alors déjà on a eu euh, on a, chez tous les clients qu'on a eu les accès disques étaient très bons alors c'était peut-être dû que la majorité de la base on a réussi à la mettre en, en mémoire vive mais euh, voilà, avec des deux, fois, deux fois des RAID 1, c'était très bien, donc euh, content. Par contre, on a eu euh, un petit souci chez certains clients, c'est au niveau de la puissance CPU, ce qui peut ne pas paraître naturel au premier abord, et, mais on, on, a, on a énormément de process qui tournent en parallèle, puisqu'on essaie de, de paralléliser au maximum, et chaque machine a ses données, sont indépendantes, et qui arrivent au fur et à mesure et donc on, on s'est assez vite retrouvé coincé dans certaines configuration. Heureusement, dans certains cas, on avait des, un slot de CPU libre, ou alors à devoir changer avec un CPU avec plus de cœur, etc. Euh, les serveurs virtualisés, euh, alors, euh, on est, euh, certains clients nous exigent qu'on mette leur, leur, leurs données sur des serveurs euh, virtualisés. En euh, général, on ne recommande pas, mais pour l'instant, on constate de bonnes performances. Alors le problème, c'est qu'on contrôle pas tout, c'est-à-dire qu'on leur donne des recommandations, euh, mais on n'est pas derrière leur dos pour savoir ce qu'ils ont vraiment suivi les recommandations, déjà. Donc, je ne suis pas toujours très sûr que c'est bien suivi. Et euh, Mais je pense aussi que, euh, en général, les industriels, ils savent pas quoi dimensionner leur serveur, donc je pense qu'ils les surdimensionnent. Résultat, je pense qu'on a assez de... Euh, pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui... Euh, on a suffisamment de puissance sur ces serveurs-là. Peut-être qu'un jour, ça peut changer, par contre. Euh, alors, on a dû faire aussi des, modi des modifications applicatives. Euh, parce qu'on Alors, le fait de passer en... On a quand même de nombreuses tâches en parallèle et des longues transactions. Parce on a des traitements qui se, qui se complètent. Euh, on, on avance par étapes. On a des données, des machines qui se mélangent avec d'autres données, des données de situation d'entreprise, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de verrous sur des tables, toutes les machines qui arrivaient sur les mêmes tables. Euh, alors, dans les cas de... Quand c'était un read committed, ça passait encore. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient, ça passait encore. Mais lorsqu'on est passé en transaction sérialisable, c'est la catastrophe. Il y en avait des rollbacks en cascade, donc il n'y a plus aucune donnée qui rentrait. Donc, -ce, euh... donc il a fallu faire des, quelques changements au niveau applicatif. Alors déjà, euh, afin de limiter les verrous à toute la table, on a, on, on a essayé de limiter les verrous par machine. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui existait au niveau des outils de partitionnement sous PostgreSQL, la base était là, il manquait vraiment les outils pratiques. Et dans les outils pratiques, ce qui existait effectivement, il y avait des outils de partitionnement au niveau, en fonction des dates, par exemple, les vieilles données, on les partitionne sur une table, etc. Par contre, rien qui a priori euh, résolvait notre problème. Alors, je me suis mis à écrire un une extension uh, de PostgreSQL qui s'appelle pgfkpart, qui est du, euh, du, euh, du pgsql. Euh, et euh, donc, euh, l'idée, c'est d'avoir une table, de dire sur quel frame qui on veut qu'elle soit partitionnée, et automatiquement, les sous-tables de partitionnement sont créées et, et les données sont migrées dessus. Euh, on l'a publié récemment sur GitHub, euh, donc en GPL, il y a quelques mois juste. Alors ça suffit pas. Une fois qu'on a fait ça, les tables étaient certes partitionnées, mais il faut à chaque fois renseigner les clés de partitionnement. Donc à chaque fois que la, que la machine, il faut qu'elle soit dans les requêtes. Euh, donc ça nous a, ça a nécessité qu'on patch aussi à hibernate. Alors, euh, donc après tout ça, c'est bon, on a accédé à. On utilisait vraiment les partitionnements. Par contre, le, le patch, euh, je ne l'ai pas rendu... Euh, ça, celui-là, je ne l'ai pas publié, tout simplement parce que euh, c'est plus lourd et qu'il faut, en général, s'arranger pour que les... Avant de donner à la communauté, s'arranger pour faire tous les tests, etc. Par contre, si quelqu'un est intéressé, euh, bon, je peux lui fournir. Euh, et euh, dans certains cas aussi, on a un petit peu découpé les transactions, les transactions qui étaient vraiment très longues et qui risquait de verrouiller certaines tables, parce qu'on a quand même quelques tables communes, on a essayé de les découper pour les rendre plus courtes, enfin de limiter les, les verrous. Euh, alors aussi, quelque chose qu'on a dû rajouter a posteriori, euh, c'est une maintenance hebdomadaire le dimanche matin, euh, le, parce qu'on avait l'autovacuum ne faisait pas exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. On a, un, on a aussi des un, situations un peu particulières. On a des tables qui grossissent dans le temps. Et avec, on touche à chaque fois qu'une petite partie du, de la table. Des tables avec de, des données qui arrivent en permanence, des tables historiques. Et euh, les ratios d'autovacuum ne sont pas toujours adaptés à ce genre de besoin. Et donc, encore le mieux, ça reste de faire un vacuum manuel euh, toutes les semaines. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Et on a, pour un petit peu les mêmes raisons, on a aussi, aussi besoin de réindexer ces tables-là. Parce qu'à chaque fois, les, les, on a des mises à jour, mais que sur une petite partie de la table. Donc on, a, on fait ça aussi en même temps. Alors, le bilan. Alors, Déjà, on a eu un gain en performance qui est assez notable. Donc avant qu'on était sous Windows ou PostgreSQL, déjà on a eu moins de fonctionnalités. On supportait environ 40 machines. Maintenant, on a rajouté beaucoup de fonctionnalités. On, on atteint facilement les 100 machines. Euh, on a meilleur contrôle de la base de données, donc beaucoup plus d'outils, euh, on a des nouveaux outils de diagnostic, on a un Navios, a... euh, voilà. c'est plus résistant donc ça c'est aussi ce qui était recherché. Euh, donc après ce qu faut, qui resterait potentiellement à faire c'est euh, améliorer PGF CapArt qu pour qu'ils soient encore un peu plus flexible. Euh, dans d'autres cas, c'est-à-dire que ça répond très bien à notre besoin, mais peut-être que dans certains besoins très précis, il y a peut-être deux, trois petits trucs à améliorer. Euh, Nagios, il est en place, mais maintenant, il faut l'utiliser. Donc ça, c'est bien gentil Nagios, mais si personne ne le regarde, c'est un peu comme si on a fait quelque chose pour rien. Donc on a... Et puis, on peut aussi, alors, une fois que c'est commencé à être utilisé, aussi, on peut rajouter des sondes. Donc On a déjà mis pas mal de sondes en place, y compris rajouter des sondes applicatives propres à nos besoins. Et uh, puis POWA et OPM, je reviens de mettre en place. Ça paraît assez prometteur pour, justement pour éviter des mauvaises surprises en cas de montée en charge, etc. Pour, euh, afin de résoudre les. Euh, ou alors si un client se plaint de lenteur, etc., qu'on puisse euh, identifier euh, ce qui ne va pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez euh, des questions. Oui. Oui. Euh, on ne payait déjà pas de licence Ah oui. On avait déjà un serveur commun qui devient déjà un serveur applicatif sous Windows où ça tournait à la fois les données applicatives et les données, euh, les, la base de données. Donc, euh, effectivement, si on voulait séparer un Windows en deux Windows, oui, il y avait le coût de la licence Windows, mais en général, c'est le client qui le paye. Donc, par contre, effectivement, si on était passé d'une un, base de données Oracle à PostgreSQL, oui. Et pourquoi PostgreSQL, Oui, effectivement. Ça, par contre, pourquoi PostgreSQL Parce que c'est beaucoup plus simple au niveau des licences Sinon, il faudrait qu'on paye une licence, je ne sais pas, est-ce ou... Enfin, c'est un des arguments aussi, parce qu'on aime, aime bien PostgreSQL, mais aussi un, un des arguments pour, pour les financiers. Effectivement, c'est-à-dire que sinon, il faudrait payer une licence, euh, une base de données par client, ce qui est pas négligeable pour des produits tels que le nôtre. Donc, oui, c'est vrai que c'est une, une bonne remarque. Oui. Oui, c'est... Ouais. Hibernate. Hibernate. Oui. oui. ça c'est ça c'est généré par l'extension. Le, euh, le problème de la de c'est qu'il se base que euh, il se base principalement sur un ID un ID, puis, un, euh, puis une colonne version aussi qu'on peut rajouter. Donc, c'est ces de deux colonnes-là qui vont qui vont dire quelle donnée va être mise à jour euh, précisément. Mais si on utilise ça, par exemple, on, on récupère une donnée, on la met à jour, il va juste prendre l'ID pour mettre cette donnée à jour. Et ça marche pas parce qu'on sait pas sur quelle table, justement, exactement. Donc, sinon, on verrouille toutes les tables, les, les tables filles, donc on n'a aucun gain de performance. Donc, l'idée... En fait, voilà, le, le patch, c'est pouvoir rajouter un paramètre, on appelle ça secondary key, donc une clé, une valeur qui ne change pas, parce que c'est, lié à cette foreign key de partitionnement, mais qui va de la rajouter dans toutes les requêtes. Une fois qu'on a dans la requête, on, après, ça passe dans les bonnes tables. Oui. oui. Euh, le, le problème, c'est plutôt c'était un problème de verrou sur les tables, euh, donc en fait tout bloqué. Enfin, si, enfin dire que s'il y en avait deux, euh, deux threads qui, euh, qui mettaient à jour alors, même, des données sur deux machines différentes, mais sur la même table, euh, il y en a euh, forcément un rollback. Il y en a un, un des deux qui faisait un rollback. Oui. Je ne sais pas, c'est pas mesuré. Bon, je ne sais pas. Mais euh, voilà, ça ça tourne. Euh, ça fonctionne très bien, je ne pas constater de lenteur liée à ce partitionnement. Euh, après, il y, avait des, il, y a des, il y a aussi des choses que fait PGFK Apart qu'il faut prendre en compte. C'est aussi les index de la table principale, il faut les redispatcher sur la table, les tables filles. Il y a des choses comme ça, les key, quand on a des tables partitionnées, les tables euh, qui avaient déjà des key entre elles, qu'elles sont toutes les deux partitionnées, il faut rediriger les key. Donc, ce n'est pas juste un trigger, c'est euh, aussi redispatcher les index, etc. Classique. Oui. Euh, non l'idée c'est euh, euh, je ne pas trop compris la question oui oui c'est euh, à dire que si on a deux, une, une forem key sur une autre table si on partitionne les deux tables en même temps on, on recrée une forem key sur ces deux sous-tables c'est tout. On garde la, On garde la... la contrainte. On a toujours... euh... Il y a, il y a non, effectivement, c'est ça. Les petits amis, il y a des petites améliorations à PSF qu part qu'on pourrait faire. C'est euh, il y a certaines fois qui qu'on a perdu. Effectivement, il y a... donc ça, c'est dans les évolutions qu'on pourrait, qu'on devrait qu faire. Il y a certaines simples qui sont faites, mais il y en a un peu plus compliquées qu'il faudrait refaire. Effectivement. Euh, encore des questions Oui Non, non, ça c'est un problème. Ça, c'est un, un vrai problème parce qu'on a, on a quand même, on a investi dans une machine. Bon, c'est déjà pas mal. Euh, on a investi dans une machine, on a mis en place des simulateurs. Et puis, on a essayé de voir euh, de monter, mais alors le problème, c'est que c'est comme tout système. Une fois qu'on a réglé un goulot d'étranglement, il y en a un autre. Donc, ça, ça se trouve, une fois que cette machine-là, elle est bonne, ça va être la deuxième machine. Parce que c'est euh, l'ensemble du produit, il y a quand même plusieurs machines. Il y a un serveur applicatif, il y a un serveur de base de données. Donc, une fois qu'on voit que, par exemple, euh, euh, le serveur de base de données est parfait, bah, dans ce cas-là, c'est le serveur applicatif qui n'est pas assez puissant. Donc, euh, comment on ne va pas réinvestir à chaque fois Donc, effectivement, c'est un, une vraie problématique. Euh, sinon, il faut investir pas mal, <rire> et, euh, pas mal en temps et en argent. Et euh, donc c'est plutôt, voilà, chez client, on espère que on prend un petit client, après on prend un autre plus gros et euh, on espère que ça passe. Voilà, <rire> effectivement. Des fois, ça passe pas et on arrange. <rire> euh, encore une question. Ok, très bien. Ah, merci. <rire>